Bien, Mon roman, Les euh, ombres filantes, parle de euh, deux choses principalement. Du moins, c'est deux choses dont j'ai tenté de parler. Ça parle de forêt, bien évidemment, qui est le contexte. Et ça parle de famille, qui en est en quelque sorte le fond. La marche en forêt est euh, longue et périlleuse et euh, la forêt, bien évidemment, et la nature ne sont pas un cadre idyllique, mais plutôt euh, hostile et euh, difficile, ce qui en vient à quelque chose de bien réel, je crois. Et donc, mon personnage, dans un contexte de panne d'électricité généralisée, bien, cherche à se rendre au camp de chasse où sa famille s'est réfugiée depuis euh, le début de la panne, donc depuis de longs mois. Et donc, dans, ce, dans cette forêt obscure et sombre, il retrouve les siens, hein, un peu comme une bouée de sauvetage, comme un repère immuable. Cependant, la famille, c'est euh, comme ça. On est heureux de les retrouver. Mais après un certain temps, euh, les choses se compliquent et les dynamiques et les conflits larvés refont surface et euh, les choses se corsent. Il faut savoir que mon personnage, lorsqu'il se rend à sa famille, il est d'abord seul. Il est un peu euh, comme un vieil âne têtu qui marche et puis qui est prudent et puis qui est constant. Cependant, euh, à peu de temps, il rencontre un, euh, un jeune homme qui est euh, non pas égaré, mais qui est comme ça dans le milieu de la forêt. Et puis ils vont tisser une relation, ils vont s'adapter s'adopter un l'autre un peu et à partir de là, bien, ce, cette relation-là devient extrêmement significative dans la mesure où l'un et l'autre vont s'épauler et je dirais, euh, bien, vont, faire, vont créer une, une nouvelle dynamique ou un duo assez insolite où le jeune homme, qui est un enfant de 10-12 ans, c'est pas dit, Olio, qu'il s'appelle, euh, va forcer mon personnage principal à sortir de ses habitudes, donc à être imprudent, à aller à la rencontre des gens qui aussi se sont réfugiés en forêt, va voler pour essayer de sourire, sauver, va mentir allègrement, et donc va forcer mon personnage principal à se révéler aussi émotivement, donc à réagir. Du haut-là, ben, se complète. Euh, tout en s'opposant, mutuellement. On dit souvent de mes romans qu'ils sont noirs. Et à chaque fois, moi, je m'en étonne un peu, mais je dois admettre qu'il y a vraiment un contexte assez sombre. Donc, après ça, la... je dirais l'espoir ou... Où la lumière de, euh, qui vient de certains personnages, mais est importante. Donc, le jeune homme, euh, cet enfant-là, en fait, devient, bien, évidemment, porteur d'espoir parce qu'un enfant représente un peu la, la promesse de l'avenir, représente la suite des choses, etc., etc. Mais d'autant plus, puisqu'il est... Fourbe, retard, insaisissable. Et donc, il y a quelque chose euh, là-dedans qui fait en sorte que cet espoir-là n'est pas où on l'attend, n'est pas dans la lignée, n'est pas dans la suite euh, des choses, mais s'inscrit un peu en décalage. Et donc, lorsque mon jeune, mon personnage principal et son nouveau compagnon arrivent dans la famille où les rôles sont assignés et établis, où chacun est à sa place, comme dans une dynamique de famille nombreuse habituelle, eh bien, le jeune homme, sa façon de porter de l'espoir, c'est de mettre du sable dans l'engrenage sans s'en rendre compte. Sa présence dérange, sa présence bouscule les choses, les règles établies. Et à partir de là, moi, je dirais, l'espoir est peut-être dans la déconstruction de la façon habituelle de perdurer dans le monde. La forêt, dans, euh, dans mon roman, euh, bien sûr, elle est vaste, bien sûr, ce n'est pas un boisé, c'est un espace un peu sans fin à la manière... Euh, Peut-être que les Grecs anciens concevaient la mer, donc qui implique certaines règles d'hospitalité ou en même temps de méfiance, puis en même temps que c'est un milieu hostile, mais qui regorge de ressources, encore faut-il savoir, euh, les exploiter et s'en servir. Mais euh, la forêt, surtout, bon, la forêt, c'est un lieu mythique par excellence, c'est lieu des apparitions, des disparitions, euh, mais c'est surtout pas euh, un endroit euh, paisible, en fait. Et donc, j'aime bien cette idée-là que la forêt est une, une forêt qui est une étendue presque infinie, hein, où, en le fond, toute tout traversée, implique euh, du temps, du temps qui se transforme en durée parce que c'est long et donc implique une descente aussi, je crois, à l'intérieur de, de soi, de mon personnage ou de mes personnages. Un roman est toujours l'espace pour faire écho à d'autres romans pour moi et donc si les ombres filantes s'inscrivent même en filiation avec mes deux précédents, bien que ce n'était pas planifié au départ, ça forme une espèce de cycle. Oui, et dans euh, les trois romans, euh, je fais quelques euh, références, des, des, des textes qui m'ont euh, animé, qui m'ont nourri, et des fois, je leur adresse certains clins d'œil, certains plus subtils, d'autres pas. Euh, mais donc, bien sûr, dans euh, Les ongles filantes, il euh, y a un clin d'œil à euh, une, une autrice que j'admire et qui est une amie à moi maintenant, Jean Higland. Euh, bien sûr, aussi, il y a, a d'autres clins d'œil. On retrouve un petit clin d'œil à La route de Carmack McCarthy. Ces œuvres-là qu'on les nomme ou qu qu'on ne les nomme pas, nous habitent. Et donc, un imaginaire, que ce soit l'imaginaire de la forêt, n'est pas juste une expérience individuelle qu'on fait d'une chose, mais bien à tous ces récits-là qu'on a intégrés, qui nous ont habité et qui font partie de notre imaginaire.